Bah merci euh, Laurent pour euh, cette introduction et donc merci euh, pour cette invitation. Euh, bonjour à toutes et tous. Donc, je ne vous vois pas, mais donc, ce sera la surprise à la fin. Euh, donc, euh, je suis Cindy Vanift et donc, je suis référente pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes euh, au sein du CIRAD. Euh, donc je, je suppose que vous connaissez tous le CIRAD mais donc CIRA, CIRAD est un centre de recherche en agronomie pour le développement euh, donc on est euh, basé euh, principalement à Montpellier où on a deux sites et puis on a donc aussi euh, un, un pourcentage important de nos chercheurs qui sont affectés euh, à l'étranger donc notamment en Afrique, Asie et Amérique latine. Euh, donc oui j'ai oublié de dire aussi que en dehors de, de ma fonction en tant que référent, référente pour l'égalité professionnelle femmes hommes, je suis aussi Aujourd'hui, chef de projet opérationnel d'un projet européen qui s'appelle Gender Smart et dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, donc, pour cette introduction aujourd'hui, je vous propose donc de, de parler autour de trois sujets. Donc, d'abord, vous expliquer un peu plus pourquoi le CIRAD a décidé de s'engager sur le thème de l'égalité femmes-hommes. Puis je vous présenterai le projet Gender Smart et puis notre stratégie et plan d'action et donc je tenterai aussi de vous donner quelques actions concrètes que nous avons mises en œuvre et que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui peuvent peut-être vous inspirer pour votre institution. Alors, euh, pourquoi le CIRAD euh, s'est engagé sur le thème de l'égalité femmes-hommes euh, Donc, euh, je pense que tout le monde est au courant euh, du fait qu'on a un contexte extérieur euh, qui est extrêmement euh, incitatif pour évoluer sur ce sujet-là, que ce soit au niveau des politiques internationales, comme les objectifs du développement durable. Vous, vous avez vu qu'il y a un des objectifs qui est dédié à l'égalité euh, du genre, mais puis aussi au niveau européen et française. Euh, au niveau européen, euh, c'est depuis les années 90 que la Commission européenne est très incitative sur ce sujet-là et le genre est depuis euh, des années un sujet qui se trouve dans toutes, toutes les politiques euh, de la Commission européenne. Et puis au niveau français, donc à la fois dans la politique intérieure, le genre est une des grandes causes du quinquennat, mais aussi, par exemple, pour tout ce qui est la stratégie internationale et la politique internationale, le ministère des Affaires étrangères a aussi une stratégie dédiée à l'égalité femmes-hommes. Et donc, on parle souvent aussi de la diplomatie française. Alors, un deuxième élément dans le contexte extérieur euh, qui nous a poussé à avancer sur ce sujet, c'est que le genre est vraiment fait, euh, inclus ou fait partie de tout ce qui concerne la recherche et l'innovation responsable, ou la RRI. Euh, donc, on prône euh, de plus en plus de mener une recherche qui est inclusive et qui prend donc en compte euh, toute la diversité des acteurs, donc tous les acteurs de la société, pour travailler ensemble sur des, des défis euh, sociétaux. Et donc on le voit très bien du côté des partenaires euh, au sein du CIRAD euh, on reçoit quand même de plus en plus euh, de, de demandes aussi de nos partenaires quand on signe par exemple des conventions de collaboration ils vont nous demander si nous avons un dispositif pour euh, traiter des, des situations d'harcèlement sexuel ou, ou d'autres euh, d'autres types de problématiques liées au genre donc on a vraiment aussi euh, vu que dans euh, nos partenariats il y avait une forte attente là dessus puis cette attente est aussi côté des bailleurs bien sûr de plus en plus on voit que le genre devient un critère d'évaluation on le voit très fortement au niveau de l'Europe au niveau des fondations comme par exemple Bill et Melinda Gates ANR qui est un, un partenaire de notre consortium Gender Smart travaille aussi sur cet aspect là mais donc on voit que le genre devient un critère pour pouvoir prétendre à des financements et avec lesquels on peut donc euh, euh, se trouver dans une situation où notre projet est mieux noté ou, ou moins bien noté, juste à, ou à cause de ce critère-là. Après, une troisième raison dans notre contexte extérieur, c'est que les CIRAD étant actifs dans le, dans le domaine agricole euh, et surtout dans tout ce qui concerne les systèmes agricoles alimentaires, les femmes ont une place très importante et donc on était vraiment euh, obligés de considérer euh, les femmes, leur position, euh, leurs accès à ressources dans nos activités de recherche euh, pour augmenter la qualité de notre recherche. Donc il y a ce contexte extérieur, mais on a aussi un contexte intérieur euh, qui nous fait évoluer. Euh, donc les CIRAD a signé euh, plusieurs accords d'entreprise pour l'égalité euh, entre les femmes et les hommes. Un premier accord avait été signé en 2012 euh, jusqu'à euh, 2015 et pour lequel on n'avait eu aucun résultat. Et puis, en 2017, un nouveau euh, accord a été signé euh, et qui, qui a été prolongé justement jusqu'à euh, fin 2021. Et donc là, cet accord euh, se focalise vraiment sur l'intégration euh, de, de toutes les considérations égalité femmes-hommes dans le fonctionnement, donc la gouvernance de notre établissement. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, euh, donc depuis euh, 2017, avec le, la signature de cette nouvel accord, on a eu quelques avancées dans ce domaine. Euh, notamment, on voit quand même qu'on a une évolution positive pour la parité des jurys. Euh, donc, on a de plus en plus euh, des membres hommes et femmes qui sont présents dans nos jurys, euh, aussi pour les commissions d'avancement. Mais euh, ces avancées n'étaient pas suffisantes, sans doute aussi pas assez visibles. Et donc, on restait toujours euh, confronté à des, des, des enjeux majeurs. Notamment, euh, on doit vraiment faire évoluer nos mentalités au sein de notre entreprise. On a une culture très masculine euh, qui était un petit peu euh, héritée par le passé, où le CIRAD a quand même euh, très longtemps euh, euh, recruté des, des agronomes masculins du, du terrain. Et donc, dans la façon dont on, on discute, dans la façon dont on mène nos réunions, euh, on voit parfois que, que cette mentalité est, est, est toujours là. Euh, on doit aussi faire évoluer le dispositif de mobilité géographique. Donc, en fait, au CIRAD, tout chercheur qui, qui est recruté signe une clause de mobilité. Et donc, à tout moment, euh, tout cadre euh, peut euh, être euh, demandé d'aller de, travailler sur le terrain en Afrique, Asie ou dans les DOM, euh, l'Amérique latine. Et donc, en fait, on a vu qu'aujourd'hui, notre dispositif de mobilité géographique n'est vraiment pas du tout adapté. Il ne prend pas en compte les évolutions qu'on a pu notifier dans la société, que ce soit qu'il y a de plus en plus de familles qui sont monoparentales ou recomposées, qu'il y a de plus en plus de couples de chercheurs. Euh, donc, il faut voir comment on peut accompagner une double carrière. S'il y a un des chercheurs qui a demandé à, à avoir une mobilité géographique, bah comment on va faire pour, pour accompagner le ou la euh, conjoint. Euh, et donc, vraiment aussi, on, on avait de plus en plus de demandes de chercheurs et de chercheureux pour aider à trouver un travail pour le conjoint. Puis, un autre défi, euh, c'est vraiment euh, la parité dans les postes à responsabilité et les instances de gouvernance. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques chiffres, mais euh, on, a, on va vraiment évoluer sur ce sujet-là. Euh, puis, euh, deuxième, deuxième dimension euh, du genre, c'est le genre dans le contenu de la recherche. Donc là, euh, on a vraiment une production scientifique qui N'est pas assez visible, qui n'est pas assez valorisé, qui n'est pas connu ni en intérieur et ni à l'extérieur de l'établissement. Euh, donc pour quelques chiffres, alors là euh, vous allez voir, parfois j'ai des données 2018, parfois 2019, 2020, euh, mais juste pour vous dire que dans le cadre de projet, du projet Gender Smart, on a fait un état des lieux basé sur les chiffres 2018 et là j'ai actualisé euh, les chiffres euh, avec des chiffres 2019 ou 2020 lorsqu'ils étaient disponibles. Alors, donc, on peut dire que euh, quand on regarde la population globale du CIRAD, on est dans une situation de, de quasi quasiment la parité. On a 56% de hommes et 44% de femmes. Par contre, quand on va regarder un peu plus euh, dans euh, les populations, la population scientifique ou la population euh, des, appuis, euh, des métiers d'appui, on voit qu'il y a quand même des distorsions qui se présentent. Donc on voit dans la science, on a une surpopulation de hommes, et puis dans les appuis, on a la situation contraire avec une surprésence des femmes. Quand on va regarder d'un peu plus près dans la population scientifique, on voit que dans les scientifiques seniors, qui ont plus de 15 ans de carrière, on voit là qu'il y a une prédominance de hommes à 77%. Par contre, la situation semble euh, évoluer favorablement, parce que quand on regarde la, la, la population de scientifique de moins de 15 ans de carrière, on voit quand même que euh, le taux pour les femmes augmente et euh, augmente euh, vers 41%. Euh, quand on regarde les, la population des appuis, donc là, on a fait une surprésence des femmes et on est confronté à un autre, euh, un autre défi, un défi supplémentaire, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, euh, seulement 25% des candidats pour des fonctions d'appui sont des hommes. Donc, on a vraiment euh, du travail euh, à regarder dans nos recrutements, dans la façon dont on écrit nos postes, euh, peut-être aussi dans, dans euh, les endroits où on va recruter. Il euh, faut vraiment qu'on qu voit qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'attirer de, de, plus d'hommes vers des fonctions d'appui. Euh, toujours dans la dimension des ressources humaines, on voit aussi qu'on a une distorsion au niveau de, de, des cadres et non-cadres. Euh, donc les femmes sont surreprésentées sur dans les non-cadres à 58% et les hommes sont surtout sont surreprésentés dans la population des cadres à 61%. Donc après, dans les accès aux postes à responsabilité, donc là, on voit que les femmes sont sous-représentées. Et là, c'est un chiffre de 2020, donc on vient de, de faire les calculs. Donc les femmes représentent 29%. Et on a ce même type de problématique quand on regarde de plus, de plus près la coordination de projets. Donc on voit aussi là que les SAM sont sous-représentés. Ils sont à 9% en tant que coordinatrice de grands projets et à 23% en tant que coordinatrice de, de projets de plus petite taille. Alors, je n'ai plus les montants en tête, je peux, je peux revenir vers vous sur ce chiffre-là, si ça vous intéresse. Et on voit cette même problématique aussi au niveau de l'accueil et l'encadrement de thèses où les femmes sont présentes à 22%. Euh, quand on regarde les temps partiels on voit que c'est surtout les femmes qui demandent des temps partiels, donc là c'est des temps partiels hors temps partiel senior parce qu'on a donc une, une, une, prévu un dispositif pour les personnes à partir de l'âge de 55 ans de, de travailler à temps partiel mais donc on ne tient pas compte euh, de cette population là-dedans et donc là on, on voit aussi que dans la population de temps partiel c'est surtout les femmes euh, qui, qui sont là euh, qui veut dire tra travailler à temps partiel euh, veut aussi dire peut-être des projets moins ambitieux et et donc, du coup, aussi peut-être un, un, un parcours professionnel qui est euh, moins, euh, moins vite et, et peut-être euh, moins riche en, en possibilités et opportunités. Après, euh, quand on regarde euh, toujours donc dans notre contexte intérieur la dimension recherche, donc on a une expertise scientifique du genre euh, qui n'est pas assez visible. Euh, donc dans l'état des lieux, on a vu que depuis 2018, nos documents stratégiques, scientifiques et partenariaux font référence et parlent maintenant de, du genre, mais il n'y a aucune déclinaison opérationnelle derrière. Donc on, on, on l'affiche comme une ambition, mais on n'a pas décliné le comment. Euh, on voit aussi que lorsqu'on a regardé tout, donc, tout ce qui est notre production scientifique, que moins de 1% euh, de la production scientifique écrite du CIRAD fait mention euh, du genre, que ce soit dans les mots-clés, il euh, euh, y a donc très, très peu de références faites à cela. Euh, quand on regarde notre base de données projet, on a seulement trouvé un projet sur 847 qui faisait mention du genre sur la période 2016-2018, et le projet qu'on avait identifié, c'est justement... Euh, le projet Gender Smart, et puis euh, donc aussi un véritable besoin d'avoir des outils, des méthodes pour intégrer les questions du genre dans la recherche. Alors, juste pour vous dire, quand je vous parle des, des pourcentages, euh, moins de 1% de notre production scientifique, il y a quand même un bémol à ce chiffre, euh, parce qu'aujourd'hui, nos bases de données ne sont pas non plus adaptées pour permettre euh, aux agents du CIRAD de, de référencer euh, le genre explicitement. Donc, il se peut que la production est un peu plus forte, mais qu'on ait vraiment passé à côté de, de certaines productions à cause du fait qu'il n'y a pas ce champ de référencement dans notre base de données. Alors, donc là, juste pour vous démystifier un petit peu ce que c'est le genre dans le contenu de la recherche. Donc, en fait, là, je vous ai mis le, le cercle euh, de, de tout ce qui est la vie d'un projet tel que euh, c'est défini par la Commission européenne. Donc, on part, et donc l'idée, c'est d'intégrer, de se poser la question est-ce que le genre est pertinent pour ma recherche ou non, dès le début euh, d'un projet de recherche, donc dès que vous allez situer ou poser le problème et les objectifs et les hypothèses. Et donc l'idée c'est de, quand vous dites bon, je pense que le, le genre peut être euh, intéressant de le considérer dans, mon, dans ma recherche, peut être pertinent, alors là, il s'agit alors du coup d'adapter tout votre processus pour prendre en compte les besoins, les attentes, les contraintes, le statut de pouvoir, l'accès aux ressources qui peuvent être très différents selon euh, qu'on est un homme ou une femme. Et si on prend ça en compte, du coup, on aura plus de pertinence, une innovation et des questions de recherche, une qualité de recherche qui est plus précise. Et peut-être à ce, ce sujet, je peux juste vous illustrer que le CIRAD avait mené une étude. Vous pouvez, quand vous tapez sur Google, vous pouvez re retrouver une vidéo qu'on avait faite, ou bien sur Vimeo, il me semble. Euh, si vous tapez le paradoxe de sicasso euh, vous trouverez un petit vidéo qui vous parle d'une étude que le CIRAD avait menée euh, au Burkina Faso. C'était donc une chercheuse qui avait fait un, un constat euh, à Faso, Burkina Faso, dans, dans cette région, euh, une région particulière, une région qui était vraiment euh, marquée par une production euh, très forte et diversifiée euh, en termes de culture, et euh, aussi une zone qui était vraiment très euh, marquée par une, une forte sous-alimentation des, des enfants de moins de trois ans. Et donc, cette chercheuse s'était dit, bah, bah, c'est vraiment un véritable paradoxe, on a une surproduction, on a une diversification, de culture qui est très forte et que même il y a cette sous-alimentation sous euh, de tous ces enfants. Et donc en fait le facteur explicatif dans tout ça, c'était vraiment l'accès et le contrôle des ressources aux femmes. Donc selon si les femmes avaient un, un accès ou un contrôle sur les, les ressources, les ressources naturelles, monétaires, euh, euh, c'est ça qui euh, déterminait l'état de santé des enfants. Donc, en effet, tenir compte de, de, du statut de la femme et de son pouvoir et de ses accès aux ressources était vraiment très, très important dans cette étude. Euh, donc là, pour vous présenter euh, le projet GenderSmart, euh, donc euh, juste d'abord pourquoi le CIRAD s'est lancé dans, dans ce projet. Donc, vous avez vu les éléments de contexte. Donc, vous avez vu qu'on avait une volonté, une ambition de diffuser le genre dans notre stratégie scientifique et partenariale. On, avait aussi, on a aussi cette ambition d'intégrer le, le genre et l'égalité professionnelle dans notre gouvernance et le fonctionnement interne de notre institut. Et on avait aussi deux engagements euh, institutionnels très forts euh, pour ces deux dimensions, un accord d'entreprise pour la dimension fonctionnement interne et gouvernance, et puis euh, notre stratégie scientifique et partenariale, qui, qui mettait aussi en avant cette ambition, mais on ne savait pas comment faire. Il nous manquait, euh, en fait, euh, il nous manquait une expertise, il nous manquait euh, des ressources financières, euh, euh, des, de, de, des méthodes de travail, et donc finalement, euh, c'est ça que nous, a, nous avons été chercher euh, dans un, un, un financement européen et à travers euh, du projet GenderSmart. Alors, GENDERSMART, donc SMART, c'est un acronyme pour Science Management of Agriculture and Life Sciences, including Research and Teaching. Donc, en effet, lorsqu'on a été faire la prospection de nos partenaires, on a euh, essayé de, de trouver et de construire un consortium avec des acteurs qui sont actifs dans le domaine de l'agriculture et euh, les sciences de la vie au plus large. Euh, donc, on a répondu à un appel Horizon 2020, l'appel SWAFS, donc SWAFS c'est Science with and for Society. Euh, donc, ce qui est un peu atypique dans ce type d'appel Horizon 2020, c'est que c'est plutôt un appel pour les débutants. Donc, en fait, quelque part, il faut prouver que vous êtes nul, mais en ayant tout à, euh, quand même un potentiel d'évolution fort. Euh, alors, le, le L'objectif majeur euh, de, des projets qui sont financés sous ce, sous, sous ce programme-là, c'est qu'il faut définir et mettre en œuvre des plans d'action genre. C'est ce qu'on appelle nos GEP, Gender Equality Plans. Et, et donc, c'est ça véritablement euh, la finalité de ces projets. Et donc, on est obligé de, de générer du changement institutionnel. Donc, on ne va pas que changer les femmes, on ne va pas mettre toute euh, la problématique sur les femmes, non, on va changer les institutions. On va bien sûr aussi accompagner les femmes là où il faut accompagner, ou accompagner les hommes là où il faudrait accompagner les hommes. Mais donc le but, c'est vraiment de générer un changement institutionnel euh, durable. Le début du projet donc, il a débuté en 2019, 1er janvier, et on a une durée de 4 ans. Euh, on a euh, quasiment 3 millions d'euros, de, bien sûr, ça c'est le budget global du projet, donc euh, à diviser entre neuf par, partenaires. Donc, ce n'est pas un énorme budget, euh, que même euh, c'est de l'argent incitatif. Et donc, la commission euh, veut en, en fait que chaque partenaire euh, met euh, donc des sous investis lui-même dans la mise en œuvre du projet dans son institution. Les impacts attendus, c'est donc des changements structurels et culturels qui sont durables. Et donc, euh, nous, on l'a défini, on a identifié deux impacts majeurs. Donc, on voudrait arriver à une situation avec des opportunités de carrière égales et un pouvoir décisionnel égal pour les femmes et les hommes, et aussi des stratégies institutionnelles et une recherche qui est sensible au genre et qui génère du coup des processus d'innovation qui sont inclusifs. Alors, le consortium, euh, donc euh, le CIRAD est coordinateur du consortium qui est composé de neuf partenaires, des partenaires européens. Euh, donc, euh, on n'a pas inclus des partenaires euh, du Sud, même si euh, nous, on a vraiment un mandat orienté vers le Sud, mais ça, c'était vraiment euh, lié à l'appel en soi et donc aux critères d'éligibilité en soi. C'est un appel qui vise à faire évoluer les institutions de recherche et les universités euh, en Europe. Donc, nous avons dans notre consortium sept partenaires qui vont définir et mettre en œuvre des plans d'action chacun dans son institution. Donc, on soit euh, le projet Gender Smart en sa totalité est un, euh, un portefeuille de sept projets. Et donc là, euh, on a sept, on a donc des organismes de recherche et une agence de financement de la recherche. Ça, c'était aussi une demande, un critère d'éligibilité de la Commission européenne, parce que pour conduire du changement, il faut que le changement vienne de la source en amont, donc de l'agence de financement, qui va exiger que le genre soit, compte, soit pris en compte dans les projets euh, sinon, on n'aura pas de financement, mais après aussi, il faut que tous les acteurs de recherche le prennent en compte. Donc, c'est vraiment pour couvrir toute la, la chaîne de l'innovation que la Commission euh, demande d'avoir euh, ces différents types d'acteurs, euh, que ces différents types d'acteurs soient présents dans le consortium. Euh, donc, euh, en termes d'organismes de recherche, nous avons un partenaire espagnol, Cicitex qui est situé dans l'Extremadura, c'est un partenaire euh, qui a à peu près 300 personnes et qui travaille très fortement sur le transfert des techno avec euh, des, des, des agriculteurs locaux, euh, donc puis le Cirad pour la France, puis il y a Chypre. Euh, Chypre là, on a l'université Cote. Euh, Uh, Cyprus University of Technology, une jeune université des années 80, mais qui est très actif dans les financements européens et très ambitieux dans tout ce qui est con concerne euh, labellisation pour les, les ressources humaines. Et puis, nous avons aussi Wageningen University, qui pour le CIRAD est un partenaire incontournable pour tout ce qui concerne la recherche en agriculture. Puis, on a deux partenaires qu'on a mis au milieu parce que c'est des partenaires qui sont, qui, qui sont des organismes de recherche, mais qui gèrent aussi des budgets de, de recherche, donc qui, qui allouent des financements, même si c'est à plus petite échelle. Donc, c'est SIAM, SIAM Bari, c'est une institution internationale de recherche en agronomie pour la, la zone méditerranéenne et donc là c'est euh, Barry, la, la branche Barry qui travaille avec nous dans le consortium et puis en Irlande on a donc le, le partenaire Chagasque euh, avec nous euh, et puis nous avons donc aussi euh, la chance d'avoir le partenaire, euh, l'agence nationale de recherche avec nous dans le partenariat. Euh, puis, comme je vous ai dit, que ce, cet appel était vraiment destiné à des, des débutants. On se retrouve en fait avec sept partenaires qui, qui veulent bien faire et qui veulent avancer, avancer mais ne savaient pas trop comment s'y prendre. Donc, du coup, dans notre... Euh, Consortium, nous avons intégré deux experts, deux partenaires qu'on appelle nos partenaires techniques et qui, eux, euh, ont l'habitude de générer du changement dans le domaine du genre et, dans, et de conduire du changement dans des, des institutions. Et donc, c'est euh, un partenaire belge, le cabinet Yellow Window, et euh, un partenaire tchèque, euh, une université, euh, donc une branche, euh, c'est les sociologues d'université située à Prague. Alors, au niveau de la structure du projet, donc le cœur de notre projet, c'est quatre lots de travail qu'on appelle des lots de travail thématiques. Donc, c'est des lots où on va travailler sur des problématiques qu'on a identifiées. Donc, un lot pour travailler sur la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est vraiment quelque chose de transversal. C'est un lot qui, qui va aussi nourrir les, autres, les trois autres lots de travail. Euh, puis un lot de travail dédié à la RH, à toutes les problématiques RH et notamment tout ce qui est recrutement et euh, carrière. Et puis euh, un lot euh, qu'on a dédié à euh, l'accès aux postes à responsabilité et la présence des, des femmes euh, dans les, la gouvernance. Donc on, une, une problématique qui est très en lien avec le, le lot de travail. 4, mais pour lesquels on a quand même voulu donner un focus particulier et puis un lot de travail, le 6 qui va donc euh, travailler sur l'intégration du genre dans le contenu de la recherche. Et après on a donc euh, d'autres work Package 5 autres work Package ou lots de travail qui sont plus transversales, qui sont donc en appui de ces lots thématiques. Donc, bien sûr, un lot qui, qui, qui conserve la coordination du projet, un lot, euh, le Work Package 2, qui parle plutôt de, de, du capacity building, des formations, des, des ateliers de travail qu'on va faire ensemble au niveau du consortium. Un lot de travail qui va plutôt travailler sur la dissémination de nos résultats. Euh, et puis un lot de travail qui va nous aider à mettre en place tout un, un système de monitoring et d'évaluation de, de notre GEP, notre plan d'action pour le genre. Et puis un lot de travail éthique euh, qui est imposé par la Commission européenne. Euh, donc, euh, puis pour finaliser, donc, euh, quelle est notre stratégie, notre plan d'action aujourd'hui Donc, depuis début 2020, le CIRAD a donc une, une, une stratégie genre et un plan d'action qui sont dédiés au genre et notre stratégie et notre plan d'action sont donc articulés autour de trois axes. Un premier axe qui est donc d'intégrer l'égalité professionnelle dans la gouvernance et le fonctionnement interne. Deuxième axe, intégrer la dimension genre dans la stratégie scientifique et partenariale. Et troisième axe, lorsque on sera un peu plus avancé, on souhaite aussi donc promouvoir notre action et l'action qu'on a menée et la partager avec nos partenaires. Euh, et donc, pour réaliser cette stratégie, on a donc défini et mis en œuvre un plan d'action. Euh, ce plan d'action euh, est public, donc vous voyez la, une photo de la couverture, euh, vous pouvez la trouver euh, sur notre site euh, internet, il euh, y a des actus qui ont été publiées tout récemment. Et donc euh, ce plan d'action est donc euh, orienté, donc articulé autour de trois axes, autour des thèmes, euh, des objectifs, des actions, et on va jusqu'à activités pour euh, vraiment la, la gestion de projet on a euh, un plan d'action et on annexe, on a un plan de formation dédié. Donc, on a vraiment voulu euh, donner une importance très forte à la formation. Euh, et donc, du, pour ça, on a, on a dédié un plan de formation euh, au genre, juste en soi. Alors pour le plan d'action, juste quelques conseils, c'est un peu plus ce que nous avait été, euh, que nos partenaires techniques avaient vraiment accentué dans, dans notre collaboration et notre définition du plan d'action. Euh, donc il faut que ce plan d'action qu'il ait une très grande visibilité dans, dans, dans l'institution. Il faut qu'on, ouais, qu'il soit dans la mesure de possible dans la stratégie de l'institution et parmi les, les documents stratégiques. Euh, très important de le co-créer, de, de vraiment avoir une dynamique collaborative au sein de vos institutions. » Euh, oui, il faut que j'arrête. Okay. <rire> Et donc, euh, top management, très important de, de collaborer avec le top management. Et donc, euh, oui, euh, penser à la durabilité des actions. Alors, juste pour vous donner une idée sur le type d'action, donc on a des types d'actions d'analyse, de sensibilisation, formation, mais aussi des, des, des actions où on va outiller, accompagner. Et donc, ces actions sont bien sûr... Euh, Évolutif. Là, juste, je rentre vraiment dans la dernière partie. Euh, je vais vous donner quelques types d'actions qu'on a fait. Donc, on a fait, par exemple, toute une activité, un sondage où on a demandé à, à toute personne euh, qui traînait dans nos couloirs de s'exprimer autour des cartoons qu'on avait trouvés juste comme ça sur Internet. Et on a demandé, est-ce que vous pensez que la situation qui est représentée par ces cartoons est présente au sein de notre institution, oui ou non après, on a fait une campagne de communication euh, sur les résultats de l'audit ou de l'état des lieux qu'on avait fait. Et on a fait toute une campagne de, de communication autour de ces résultats euh, à travers des posters. Euh, très important de faire une telle action parce qu'on euh, est quand même encore beaucoup confronté à des gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème d'égalité euh, au sein du CIRAD. Et donc là, c'était vraiment de montrer avec des faits euh, qu'il y a un problème et d'objectiviser la situation. Après, donc, on a créé des canaux de communication et animation dédiés. On a un site intranet dédié. On a un cycle de conférences qu'on appelle Parlons Genre. Et puis, on a euh, donc aussi d'autres euh, moyens pour que les gens rentrent en contact avec nous. nous. On a fait des ateliers participatifs pour travailler sur une charte de valeurs et de comportements inclusifs pour l'égalité femmes-hommes. On a fait des, on fait des workshops pour analyser ensemble des processus, par exemple le processus de, euh, de, de recrutement. On, a donc, euh, créé une on est en train de créer une communauté de pratiques, pratiques euh, pour identifier quelles sont les pratiques aujourd'hui qu'on a pour intégrer le genre dans notre recherche, euh, quels sont nos besoins, quelles sont les méthodes et outils qu'on doit développer. Et ceci en partant de, de l'hypothèse qu'on a déjà des choses qui existent, mais qui n'étaient pas visibles. Et puis, euh, on aura bientôt aussi un guide pour la communication inclusive et qui est inspiré de ce guide du Haut Conseil, que je vous conseille vraiment, euh, qui est très instructif, très pratique. Et voilà. Donc là je suis euh, je si vous avez le temps, vous pouvez